Le et si l'art redonnait vie à nos centres-villes délaissés. Pour la deuxième interview consacrée à la traversée des arts de Monteux, je me suis rendue dans le tout nouvel atelier qu'Ismaël Costa, artiste peintre, partage avec Aldric Body, photographe en light painting. Il nous parle de ses créations, de la période où il a définitivement abandonné son travail salarié pour se lancer pleinement dans son art et évidemment de sa vie dans le centre-ville de Monteux, au contact des habitants et d'autres artistes. Ismaël est l'un des tout premiers à avoir intégré la traversée et même si aujourd'hui il expose à Paris ou à Monaco, il prend toujours autant de plaisir à participer à ce projet un peu fou de la mairie, parti de rien. Je vous laisse donc en compagnie d'Ismaël, dans son atelier, entouré de ses peintures pleines de couleurs et de mouvements. Bonne écoute. Je m'appelle Ismaël Costa, je suis d'origine espagnole. Euh, je suis le cinquième d'une famille de six garçons. Voilà. Je suis arrivé en Avignon à l'âge de 9 ans. Je suis né à Soissons, dans l'Aisne, de parents immigrés espagnols. donc. Ma grande passion c'était la bande dessinée, j'adorais ça mais puis toujours en fait, le dessin bon, évidemment et puis, puis de là la bande dessinée parce que, parce que euh, du dessin mais aussi de l'histoire, des personnages, euh, voilà, des mises en scène, tout ça ça me plaisait bien, créer de la vie en fait et euh, par la bande dessinée tout doucement euh, je suis arrivé à l'illustration, je travaille un peu en, en agence de communication, j'ai essayé de, de travailler sur Paris, bon, ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas duré trop longtemps, quelques mois. <rire> je suis revenu dans le sud et euh, j'ai fait des illustrations, j'ai répondu à des commandes de portraits. Et puis tout doucement, je me suis intéressé à la peinture. Mais à la peinture, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir me lâcher et de ne pas être tenu par forcément des proportions rigoureuses ou des perspectives correctes comme on, comme on le demande dans une illustration ou dans un trompe-l'œil. Dans les années 90, début 90, j'ai commencé à faire des, des petites toiles, mais au début je voulais faire vraiment, je me suis dit, un tableau c'est forcément quelque chose de très sérieux, donc j'ai essayé, de je, je copie un peu Vermeer, je mets bien euh, euh, les peintures de Vermeer, puis finalement je suis tombé sur euh, d'autres peintures, Turner, et puis j euh, aussi les impressionnistes, tout ça, où je me suis dit, tiens, ils ont, ils ont décidé de faire un peu ce qu'ils veulent, et ça me plaisait bien, Ça, cette idée de, de, de, de, de, de se laisser aller, de se faire plaisir, de, de, de, de créer de l'émotion en fait, voilà. provoquer de l'émotion en soi, et la partager si c'est possible. Donc première exposition que j'ai faite un jour, à Montréal-les-Avignons, hein, c'est pas très loin, dans les années 90, euh, j'ai eu, euh, eu tout de suite une réaction du public qui m'a fait un plaisir monstre, parce que je voyais de 7 à 77 ans les gens réagir à des toiles sans savoir que c'était moi qui avais peintes et, euh, et là je me suis dit tiens, euh, c'est un choix de partage. Donc je peins pour moi mais aussi pour, pour les autres. Euh, J'ai des commandes de, de, de trompe-l'œil. Bon bah là c'est des c'est des commandes, hein, on répond à la, à la demande. Et puis après, euh, le... bah, là où je m'éclate le plus en fait, c'est oui, les, les toiles, parce que je pars toujours de sujets de. de c est, c est, ça reste figuratif. Et ce qui, me, ce qui me plaît avant tout, c'est euh, bah comme pour la bande dessinée, c'est les expressions, le, les personnages, euh, un peu l'âme qu'on voit à travers le regard de quelqu'un, ça c'est ce qui me plaît le plus. Donc je fais beaucoup de, de visages, beaucoup de, de personnages, euh, mais je suggère de plus en plus, je ne suis pas dans le détail euh, rigoureux, c'est plus... Euh, euh, euh, c'est plus, euh, c'est plus flou, c'est plus, moins, c'est suggéré plutôt. Beaucoup de mouvements, beaucoup de couleurs parce que je suis resté un peu, euh, je pense que je suis resté un peu comme un enfant qui, qui découvre ses crayons de couleur et qui, qui trouve ça merveilleux. J'en ai encore des souvenirs et, euh, et j'en suis encore là. Je, quand je vois des tubes de peinture, j'ai envie d'essayer euh, toutes les couleurs, donc euh, je les balance euh, sur la toile et c'est le cas parce que je fais vraiment couler la peinture sur, sur les toiles. J'y vais avec les pinceaux, les mains, tout, tout, tout. Là, la peinture, le, le tableau, c'est vraiment une page blanche, une toile blanche et, euh, et laisser libre, libre cours à son imaginaire. Ouais. J'utilise je je, une, une technique mixte parce que j'aime bien utiliser plusieurs médiums, plusieurs peintures, plusieurs, euh, plusieurs genres en fait, parce qu'à chaque fois je suis, je suis étonné par parce que m'apporte la, la peinture acrylique, mais aussi la peinture à l'huile, le, le, le pigment, le, le, la bombe aérosol, le, le pochoir, j'ai même fait des collages par moments, tout ce qui peut me permettre de, de, de, de faire, un, de faire un, un truc qui me plaît. <rire> Ça me plaît, de, voilà, je prends. J'avais un travail à côté, je travaillais dans le bâtiment, j'avais trois enfants en bas âge à l'époque et euh, donc je faisais ça à côté puis puis j'ai eu euh, au hasard des rencontres des gens qui me commandaient des toiles ou qui venaient chez moi qui trouvaient euh, des toiles euh, et qui, qui me demandaient s'ils si étaient à vendre et puis petit à petit comme ça euh, l'idée de me lancer euh, pleinement me cogitait mais bon c'est toujours pareil on a des craintes on a des peurs on ne sait pas où on va le milieu artistique c'est bien beau mais j'avais pas envie de me couper une oreille et finir avec de l'absinthe <rire> on a une grosse angoisse quoi de se lancer quand on a un boulot qui, qui fonctionne et qu'on a un revenu fixe euh, euh, on s'y accroche on, c est, c est, on se sécurise avec ça c'est très intime en fait hein, comme parcours parce que c'est c'est euh, tout autour de moi tout le monde me disait euh, depuis toujours mais tu devrais euh, être artiste ou dessinateur de, de bande dessinée euh, Qu'est-ce que tu fais Tu perds du temps Mais en fait, euh, voilà, il faut un rendez-vous avec soi-même et, euh, et être en phase avec soi-même et régler quelques problèmes, euh, <rire> et voilà, réajuster quelques trucs à l'intérieur qui nous permettent de, bah, de nous dire, bah oui, effectivement, tiens, euh, ma vie, c'est ça. Ça s'est fait très progressivement. Euh, euh, J'ai fini par faire un mi-temps. Euh, et puis, euh, bah justement, quand j'étais, euh, ça c'est dans les années 2000, euh, J'étais à mi-temps et je, je suis arrivé à Monteux, un peu par hasard, je, je cherchais une maison et donc euh, j'ai trouvé à Monteux et à Monteux j'ai montré mon travail à la mairie et ils m'ont tout de suite euh, proposé de décorer euh, une cour de récréation euh, sur le thème des fables de la fontaine, j'ai trouvé ça génial, euh, super et puis c'était un, un chantier assez gros pour que je puisse basculer complètement à plein temps. Et à partir de là, voilà, donc c'était en 2006 par là, 2007 peut-être. Il m'avait parlé à l'époque déjà de la traversée des Arts, c'est une rue où la mairie souhaiterait installer une quarantaine d'artistes et d'artisans d'art, et pour justement faire revivre le centre-ville historique qui se meurt. Et donc on m'avait parlé de ce projet-là, mais ça tardait un peu à venir. Donc je suis parti sur Orange. Euh, une paire d'années à peu près et puis on m'a rappelé en me disant ça y est la, le projet euh, est lancé on a un atelier pour pour vous si ça vous intéresse euh, on aimerait bien vous avoir et du coup euh, ça m'a ouais bah je, ça correspondait euh, ça tombait bien parce que euh, c'était un moment où je cherchais un, un espace un peu plus grand que celui que j'avais et du coup bah je suis arrivé là on était euh, 3 4 euh, <rire> 3 4 artistes dans des maisons vétustes euh, euh, mais euh, c'est le projet surtout qui, à ce moment-là, m'a plu. Il y a vraiment une volonté de la mairie de, de vouloir installer euh, quelque chose d'assez euh, euh, euh, original, je trouve. Euh, euh, puis il faut vraiment une volonté de la mairie du coup, parce que c'est vrai que les artistes c'est bien, mais s'il n'y a pas derrière euh, euh, des structures, <rire> c'est pas, pas évident. Euh, puis tout doucement, donc, euh, le, le, le, de 3 à 4, on est passé à une dizaine. En, maintenant ça fait 4 ans, 5 ans à peu près que je, je suis là. Là on est 14, 15 il y a des gros travaux qui ont été engagés, donc euh, bientôt 8, 8 ateliers de plus, avec des appartements, un petit restaurant, il y a un bar associatif qui est, qui est très sympa. On se retrouve entre artistes. Euh, et là, en fait, je viens d'intégrer euh, un nouvel atelier qui est plutôt sympa, voilà, on a tout refait à l'intérieur, je le partage avec Aldric, ATB euh, Art, et qui fait de light painting, voilà, et un truc qui m'échappe, mais euh, c'est très coloré, <rire> on s'entend se, bien, on aime les couleurs, euh, on a les mêmes sensibilités. Alors, au début, je me retrouve dans une, dans une maison euh, qui n'avait pas été habitée, une maison de village, hein, donc qui n'avait pas été... Euh, ni habité, ni rénové depuis, euh, je ne sais pas, peut-être 20, 30 ans. Donc euh, c'est assez étonnant, c'est assez surprenant quand on arrive. Et de là, bah, il faut le transformer. Euh, je mets la main à la pâte, on casse des cloisons, on, voilà, on met du dino par terre, et puis, puis après la couleur fait le reste. <rire> ce qui me plaisait dans le projet, en fait, ce qui m'a plu, ce qui me plaît toujours, c'est qu'on part de rien. C est, c est... Monteux, c'est sympathique, mais euh, le, surtout le centre-ville, il n'y a rien de particulier, il y a juste une, une tour et une porte euh, ancienne, mais euh, ce n'est pas Pernes-les-Fontaines, ce n'est pas l'île sur c'est ce n'est pas Avignon, euh, ni Carpentras. Donc c'est un peu comme ça, enclavé, c'est un peu entouré de, de, de, de, de villes ou un peu plus euh, touristique, on va dire. Et donc c'est pour ça que ça me plaît beaucoup, le projet me plaît beaucoup, parce qu'on c'est créé vraiment... Euh, de la beauté, de créer de la vie, euh, avec ce projet évidemment, moi en tant qu'artiste ça ne peut aucun plaire, euh, dans, dans, dans ce village qui, est, qui, qui est tranquille, qui n'a rien de spécial. Euh, et du coup, bah, depuis quelques temps maintenant, on voit, on voit euh, déambuler des, des touristes qui prennent en photo bon, surtout les trompe-l'œil, mais qui viennent aussi visiter les, les différents ateliers. Moi, au début, ce que je cherchais, c'était surtout un endroit pour travailler, en fait. Et, et quand on m'a proposé à Monteux euh, endroit, je, enfin, le, un atelier, on m'a proposé ça à Monteux, évidemment, dans l'idée, ce n'était pas de vendre euh, euh, aux gens de Monteux euh, tout de suite. Euh, parce que Monteux, justement, oui, c'est un village euh, tranquille, qui n'est pas, pas reconnu pour, pour, euh, pour ses artistes. Et... <rire> je suis venu surtout pour avoir un lieu. Euh, c'est ce qu'on m'a proposé. Et le projet me plaisait parce que justement, euh, on partait de rien, il euh, n'y a absolument rien. Et donc c'est quand même assez intéressant de, de, de se dire, euh, on démarre à zéro et puis on voit ce que ça donne, euh, euh, avec tous ces projets d'installation de, de, de, de, de, de, de nouveaux artistes, de nouveaux ateliers, euh, à voir. Et comme, comme derrière, justement, il y a une vraie volonté de, de la mairie, on, on peut y croire. Je pense qu'on euh, se dit, tiens, là, euh, effectivement, c'est possible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement de se retrouver justement à, à, dans un collectif, euh, parce qu'on apprend toujours des autres. J'aime bien faire des salons. À chaque fois que je peux faire un salon, je le fais. Et euh, j'ai découvert, j'ai progressé, j'ai évolué grâce, grâce à, aux autres artistes aussi, bien sûr quand on est tout seul dans son coin c'est une chose, mais quand on le partage quand on voit le travail des autres quand on, quand on communique tout simplement hein, c'est plutôt chouette Et donc de, de se retrouver là, justement, dans la traversée des arts où il y a, y a différentes sensibilités il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des artisans d'art mais qui ont aussi leurs sensibilités qui font aussi de l'art hein, euh, sous une autre forme et, euh, ben, c est, c est... et puis dans le partage euh, avec un verre de rosé, euh, voire deux <rire> et puis là <rire> on arrive à à se découvrir et oui, à évoluer, ouais, non, oui, oui, c est, c est, moi je vois là, vraiment la peinture comme un partage. Au début, on avait plutôt des témoignages de, de personnes, enfin, euh, il y avait des bruits qui couraient, euh, de personnes qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ce projet, c'était vraiment au tout début, personne n'y croyait en fait, euh, autour de nous, les gens se disaient mais c'est pas normal, c'est n'importe quoi puis puis euh, on a même appelé ça la traversée, la traversée des ânes, c'est au tout début et du coup ça m'a donné envie de faire une petite BD que j'ai proposée au journal Le Monteux pour proposer justement le, le, le projet, alors au début j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps mais euh, chaque artiste qui s'est installé, je faisais une petite bande dessinée pour le, pour le présenter et j'aimais bien, j'avais enfin, créé deux, deux petits personnages, donc deux personnes âgées, deux femmes, et une était complètement contre le projet, elle trouvait ça euh, dangereux, des artistes, c'est la drogue, c'est <rire> n'importe quoi, c'est des feignants. Euh, et puis l'autre, très enthousiaste, au contraire, qui voyait justement l'art s'installer dans son village euh, avec euh, la, la création, le, les couleurs, les formes, euh, voilà. Euh, puis c'était plutôt sympa, ouais. Euh, depuis qu'on a ouvert ce nouvel atelier, j'ai eu la visite de, de voisins qui, qui, qui, qui, félicité pour, euh, enfin, qui nous ont félicité avec Aldric euh, pour justement le, le, le, le bel espace d'exposition qu'on a dans une rue qui, qui est plutôt euh, comment dire, modeste. Et j'ai même eu le témoignage d'un voisin qui me disait qu'à une époque, il avait plutôt honte d'inviter vraiment, c'était ses mots, euh, d'inviter des voisins parce que euh, était, euh, le quartier n'était pas, pas, pas très gay, pas très sympa, pas, pas, pas bien mis en valeur. Et depuis quelques temps, bah justement, il est plutôt fier, il est plutôt content euh, de voir que ça progresse, ça évolue, et il y a de belles choses qui se font et il y en a d'autres qui vont arriver, donc euh, c est, c est, il, est plutôt, il était plutôt heureux, il, a, il avait très envie de me le partager. Et puis il y a des périodes, il hein, y a des problèmes de budget, après c'est un gros projet. Et puis il puis, y a des artistes qui s'installent et qui ne s'entendent pas forcément, ou, ou qui sont déçus, qui repartent. Euh, y a, y a, y a, ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas non plus que des ateliers à disposition, c'est aussi des artistes qui s'y trouvent bien et, et qui ont envie aussi de, de partager chacun à son niveau. Parce que c'est un peu le but, hein, c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est de faire vivre euh, le, le, le centre-ville. Donc de communiquer euh, avec, avec les voisins, et le voisinage, faire venir du monde, euh, remettre de la vie dans le, au cœur de, du village. Et puis le, le bar, ben, le Polychrome, le, il contribue quand même euh, pas mal. Là, il y a une nouvelle euh, équipe qui s'installe, euh, qui, qui sont dans, dans cette optique-là, ils ont, ils ont envie de partager, ils ont envie de... de Ouais, donc, il y a du théâtre, il y a des petits concerts, des, des, euh, on reçoit. Alors, ce, qui est, ce qui est sympa, sympa c'est de voir le, la voisine de plus de 80 ans qui, qui vient boire un petit rosé, mais aussi, surtout, voir des visages, entendre des gens parler. Et puis, à côté de ça, des enfants qui gambadent. Voilà, c est, c est, <rire> ça donne envie de peindre tout ça, tiens. <rire> conseil à quelqu'un qui veut se lancer c'est vachement dur en fait parce que moi j'ai ma façon de fonctionner mais elle correspond pas forcément à, à un autre le meilleur conseil qu'on puisse donner je pense c'est euh, arrêter d'avoir peur de vouloir bien faire et de se et lâcher de se lâcher ouais, de de, de, par rapport à ce qu'on ressent à ce moment là en tout cas moi je fonctionne comme ça j'ai des bases de dessinateur je sais que je sais bien faire mais ça ne m'intéresse pas. C est, c est, si je fais juste un dessin bien fait, c'est trop fade pour moi. Il me faut quelque chose euh, qui m'échappe, qui, qui, qui me provoque de, de l'émotion. Donc euh, si j'ai envie de balancer de la, de la peinture, je la balance. Mais ça reste quand même esthétique hein, et je suis quand même dans le figuratif. Mais je ne m'interdis rien en fait. J ai, j ai, il faut se lâcher, c'est ça. Je crois que la, la plus grande pression, c'est celle qu'on se met soi-même. Parce que la société, elle, elle, elle, elle, elle accepte tout. Hein. Quand j'ai décidé de me lancer financièrement, j'ai fait une chute terrible parce que je gagnais plutôt bien ma vie et euh, j'ai galéré terriblement mais comme j'étais en phase avec moi-même, j'étais décidé, je n'avais pas de doute, Bon, j'ai vraiment galéré, j'ai eu des moments de doute effectivement, mais, euh, mais non, il n'y avait rien qui m'arrêtait, c'était évident, c'était le chemin qu'il fallait prendre et puis surtout, justement, le regard des autres, il était très valorisant, en fait. Les gens ne me regardaient pas parce que... Ma valeur, c'était pas parce que j'avais gagné bien ma vie, c'était parce que j'étais en phase avec moi-même. Et que je leur apportais de l'émotion. Et, et, et du coup, j'ai rencontré énormément de gens, des, des entrepreneurs. J'étais sur Monaco, j'ai vu de l'argent vraiment couler. <rire> c'est vraiment... C'est ce qu'on dit, hein. Monaco, c'est plein de paillettes et et d'argent, et des gens qui m'admiraient, alors, euh, alors que moi, euh, j'étais vraiment euh, <rire> désargenté, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah oui, mais ça a une valeur parce que euh, tu, fais, euh, tu fais ce que tu, tu dois faire, en fait. Voilà. J'étais très encouragé par ça, en fait, à chaque fois que j'ai cru que je devais arrêter parce que je gagnais vraiment euh, très, très mal ma vie, j'ai toujours eu une personne qui m'appelait ou quelqu'un qui m'avait vu quelque part dans une expo où j'avais peut-être rien vendu à ce moment-là et qui me disait « je vous ai vu, ça m'intéresse, est-ce que vous avez toujours tel tableau ?» et ça me permettait de garder la tête hors de l'eau et de continuer. Quand on est sincère, honnête, authentique, je pense que c'est ce qui paye. Hein. Alors mon espérouette... Euh... <rire> Euh, ce qui m'inspire, bah, ce sont les gens en fait, hein, c'est ma plus grande inspiration, c'était euh, déjà le cas pour la bande dessinée, hein, c'était euh, créer des, des, des personnages, euh, euh, donner envie de, euh, de faire parler des gens, un peu comme dans une interview peut-être, <rire> créer des, ouais, des personnages, les, les, les faire parler, les, les entendre, oui, retranscrire un peu euh, ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire, euh, ça peut être de la colère, ça de la tristesse, euh, du bonheur, euh, de la beauté, euh, voilà, tout ça, c'est ce qui me donne envie de peindre. Hmm. Mais après, je fais j'ai une banque de, de photos, Alors, ça a été au début mes filles, et puis mes... Euh, des ex, des amis, des photos que magazine, que je stocke, que je regarde de temps en temps, j'y re, re, reviens dessus. Et puis Internet, évidemment, c est, c est, ça permet de, de, de, de voir des, des, des millions et des millions de, de photos, d'expressions, de visages. Et voilà, c'est ça qui m'inspire en fait. Je capte un regard, une expression. Des personnes, un couple, euh, je me dis, tiens, il y a une belle expression, ça donne envie de, de le retranscrire un peu différemment que de la photo. Le, le plus mauvais compliment pour moi qu'on puisse me faire, c'est euh, tiens, on dirait une photo. <rire> ça, ça, heureusement, j'entends rarement, c'est déjà trop. Euh, <rire> mais euh, non, non, ouais, non, une photo, c'est une photo et j'aime beaucoup la, la photo. Mais euh, un tableau, il faut que ça reste une peinture, c'est une peinture. Hein. Même, si on est, même si je suis dans le figuratif, euh, c'est autre chose que de la photo. Voilà. Donc euh, je, oui, je, la photo m'aide bien, hein, c'est très pratique en fait. Là, le, le personnage est toujours dans la même position, toujours le même éclairage. On peut le reprendre des mois plus tard, des, voire des années plus tard, il est toujours dans la même position. <rire> Et donc c'est bien. Et puis, puis surtout, euh, une même photo m'inspire complètement différemment d'une du, année à l'autre. Donc voilà, c'est ça qui m'inspire, moi le, ce qui me plaît, ce qui me motive, c'est ça. C'est de retranscrire la vie en fait... Euh, à travers un visage, une attitude, une silhouette. C'est peut-être pour ça que j'aime bien le, le projet de, de la Traversée des Arts de Monteux, parce que c'est justement, c'était euh, calme, très calme, voire euh, <rire> abandonné. Euh, et euh, ouais, c'est un peu comme, euh, ouais, c est, c est, c est, ça revit. J'allais dire, les, les pâquerettes repoussent, <rire> les fleurs repoussent. Le, mais c'est ouais, ça, ça devient très coloré. Et puis les gens viennent, les gens de l'extérieur viennent, sinon ils ne viendraient pas. Gens viennent voir, ils viennent voir le, soit des trompe-l'œil, soit des, des ateliers. C'est bien. Et puis, c'est de l'émotion, tout ça. C'est des bonnes ondes. Pour la suite, bah, j'aimerais qu'il y ait plein d'artistes, plein d'artisans d'art, qu'il y ait plein de gens qui déambulent, qui, qui s'émerveillent. Ça commence, hein, c'est bien d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est ça. c'est. Euh, espérer que les gens de Monteux aussi soient, soient, soient fiers de, la, de, la, de ce qui a été fait. J'allais dire du maire, ouais, effectivement du maire, parce qu'il faut vraiment une, une volonté de la mairie. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'extérieur, là pour le village. Euh, je trouve que c'est vraiment un très très beau projet, il faut du courage aussi, il faut de la volonté. Et euh, ce que je souhaiterais, c'est <cười> que, euh, c'est déjà le cas d'ailleurs, des gens viennent, ils sont émerveillés. Parce que là, pour une fois, c'est pas du foot, c'est pas du rugby, c'est pas un PMU, c'est autre chose, c'est de l'art, c'est de la culture, c'est de belles choses, c'est de la sensibilité, c'est des couleurs, et il y a vraiment un public pour ça, et ils, peuvent se, ils sont prêts à se garer loin, et venir à pied, <rire> ça ne les dérange pas, et ils passent d'un atelier à l'autre, et ils sont émerveillés, c'est bien, tous les premiers samedis du mois, quand on fait... Euh, les auberges espagnoles et visites guidées, bah, à chaque fois c'est pareil. Euh, tous les âges, euh, c'est agréable de voir des personnes euh, plus ou moins âgées euh, qui, qui, qui s'émerveillent, euh, soit de vitraux, soit de peinture, soit de, de céramique euh, et j'en passe. Je me régale, hein. ouais ouais, c'est vrai, on peut dire ça. Je me régale à hein, travers ces ouais. arts. Merci Ismaël pour cet échange. De l'émotion, des bonnes ondes, du mouvement, voir la vie en couleur, c'est ce que j'adore dans tes peintures et c'est ce qu'on ressent en t'écoutant parler de ce projet qu'est la traversée des arts. Je pense que nos auditeurs n'ont maintenant qu'une envie, aller à Monteux pour te rencontrer, mais également pour rencontrer des autres artistes et artisans d'art présents dans la traversée. Vitrailliste, céramiste, styliste, peintre, photographe, mosaïste, il y en a pour tous les goûts et surtout c'est de la pure découverte à chaque coin de rue. Pour ceux qui ne sont pas dans le Vaucluse, vous pouvez retrouver certaines de leurs créations sur le site internet laboutiquedesarts.fr. Vous pouvez également retrouver La Traversée des Arts sur Facebook et Ismaël Costa dit costa.i sur Instagram et Facebook également. J'espère que cet épisode vous a donné envie de partir à la rencontre d'artistes ou d'exprimer votre propre créativité et vous aura convaincu qu'il est possible de faire revivre les centres-villes. Si ce n'est pas déjà fait, prenez encore un peu de temps pour écouter la première interview dédiée à la traversée des arts avec Myriam Mendy, la manager de ville. Abonnez-vous à nos comptes Facebook et Instagram Podcast Esperluette et surtout, profitez de la vie. A une prochaine, on l'espère, luette évidemment